Bonjour tout le monde, eh ben pour le on se le dit mercredi d'aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Mythic Games et c'est donc une petite vidéo un peu particulière parce que je vais interviewer Seb Lavigne, notre peintre maison qui a plein de choses super intéressantes à vous dire. Salut Seb, salut Léo, salut tout le monde alors, tu es donc, on est dans ton antre ici, hein ouais. c'est là que tu travailles C'est ici que tout se passe pour moi, ouais. c'est là que, que, je prépare les, que je mets en couleur les figurines de Mythic Games, donc pour, pouvoir les montrer, pour pouvoir vous les montrer à tous. Une euh, sacrée collection de peintures ouais, ouais, ouais, je suis un petit peu équipé, ça commence à être pas mal. Euh, et aujourd'hui, on voulait vous parler du, euh, de, du paint set qu'on prépare avec Army Painter pour, pour le jeu Reich Buster. Euh... C'est toi qui a, qui a, qui a sélectionné les, les, les, les peintures de ce set Tu as été vachement ouais. impliqué dans le... oui. Ouais, ouais. c'est moi qui ai sélectionné les couleurs. Euh, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir une, une sélection de peintures qui permettent de faire non seulement la figurine qui est fournie dans le set de, de peinture, donc cette figurine-là, ah, qui, euh, qui est une ah, sculpture oui. alternative du personnage de Red Oak. Ah, ouais. Et... Euh, et également, qui puisse permettre de peindre la totalité, pour les gens qui, ont, qui, ont pas, qui, ont pas, qui commencent la peinture ou qui n'ont pas une très grande collection de pots de peinture, qui puisse, qui puisse être suffisant pour peindre la totalité du jeu, en fait. Et comment tu as fait pour ça parce que euh, Comment tu as fait justement ce choix des couleurs Alors, en fait, on avait euh, bah, la taille du set nous permettait de mettre 12 pots, euh, 12 pots de peinture dans le, à l'intérieur du set. Donc il a fallu être un peu, euh, un peu concis en fait sur ce qu'on allait faire. Euh, donc du coup j'ai sélectionné... Alors l'avantage avec le jeu Rage Buster, c'est que comme il y a beaucoup d'uniformes militaires euh, pour les nazis par exemple, ou même pour les, pour les alliés, euh, du coup ça permet euh, d'avoir un type de verre qui va correspondre aux uniformes aux uniformes allemands, euh, euh, aux uniformes des, des, des ennemis en fait dans le jeu, que ce soit les, les, les soldats ou les mutants ou les monstres. Euh, avec un type de gris on va pouvoir travailler le, le, les armures et les blindages euh, sur, euh, sur les zombies, sur le, le Shrieker, sur, le, sur les mutants, les zombies, etc. Euh, donc du coup en fait ça permettait avec une gamme assez restreinte en fait, de pouvoir aborder un peu tous les sujets. Euh... Est-ce que ce sont des couleurs qui, euh, qui existent déjà dans la gamme Army Painter ou est-ce que euh, tu as créé de nouvelles couleurs enfin, tu vas en... Alors j'ai dû en créer pas mal parce qu'on euh, a travaillé avec Army Painter pour ça. Parce que euh, en fait, quand on parle d un, d un, des uniformes allemands pour être au plus proche de ce qui, de la couleur qu'ils avaient historiquement, euh, bah, les couleurs n'existaient tout simplement pas chez Army Painter. Donc du coup, il a fallu créer sur le set. Il y a neuf nouvelles euh, nouvelles couleurs et il y en a trois qui existent déjà chez Army Painter, qui sont un, un, un noir, une peinture métallique et un wash donc qui existait déjà et donc euh, qui font très bien le qui font très bien le boulot donc euh, mais les neuf autres ce de... sont des toutes nouvelles peintures voilà ouais. les neuf autres ce... donc c'est des peintures qu'on a sélectionné avec army painter pour euh, bah, pour être au plus proche de ce qu'on voulait pour rage buster quoi. génial et donc pour, pour peindre cette cette jolie red hawk euh, est-ce que tu tu donner des conseils Il euh, y, y, y a un guide dans le... Oui, bien sûr, il y aura un guide dans le, dans le pack Army Painter où j'ai détaillé, alors là vous voyez la figurine terminée, mais j'ai détaillé toutes les étapes de, de la peinture euh, dans, une, dans, un, dans un petit article, donc il y aura euh, dans un petit euh, livret qu'il y aura dans le, dans le guide de peinture Army Painter. Donc pour pouvoir, euh, en fait, donc si si pour les gens qui ont envie, essayer de, de, de coller en fait, exactement aux étapes que j'ai suivies pour la peinture de la figurine. Et donc pour arriver à ce résultat-là. Euh, sachant que le guide, je vais le découper, euh, je vais le découper en une, partie, une première partie qui sera plus orientée pour les peintres débutants, euh, ou qui veulent vraiment aller très très vite. Une deuxième partie qui sera plus euh, pour un travail un peu plus appuyé. Et enfin, une troisième partie. Donc, qui permettent d'atteindre ce, ce résultat-là et qui, euh, qui est plus orienté pour les peintres déjà euh, qui, ont, qui commencent à avoir un peu d'expérience. Euh, voilà. euh, Alors je vois, je, vois aussi, euh, je vois aussi un, un projet X ah, là, projet X. donc euh, c'est toi qui l'a préparé aussi euh, qui a fait le Ouais j'ai commencé, à, il n'est pas terminé, il faut que je termine la préparation, c'est un une impression 3D en résine qu'on va qu'on va utiliser pour le, le salon de le festival du jeu de Cannes et donc qui va servir, bah, qui va servir à, à tester le projet X directement sur les tables de démonstration euh, euh, qu'on aura là-bas. ben merci euh, beaucoup. Voilà. Seb, tu seras à Cannes donc. Ouais je serai à Cannes ouais. Ah ben, génial. Et ben, merci. Mes pinceaux et mes pots de peinture et euh, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas euh, si vous passez là-bas Merci beaucoup. Ben, merci à vous.